Après plusieurs semaines avec la Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition sur le poignet Je vais vous dévoiler aujourd'hui dans cette vidéo mon test complet de cette montre connectée hybride Alors est-elle faite pour vous Est-ce la meilleure montre connectée hybride en 2023 C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo C'est parti Commençons par regarder le design de cette montre connectée et On va parler aussi rapidement des caractéristiques techniques On les avait évoquées durant euh, l'unboxing de cette montre et la prise en main Là on va aller un petit peu plus vite pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre après La Fossil Gen 6 Hybride Wellness Edition existe en 3 coloris Un coloris noir comme j'ai, un coloris rose poudré et un coloris bleu avec le cadran argenté Tous les coloris ont la même taille de bracelet et ont la même taille de cadran On est sur une montre avec un boîtier de 45 mm en acier Inoxydable. La couleur du boîtier, on l'a vu, elle peut changer, mais elle reste avec ce matériau. On aura aussi un bracelet en silicone de 20 mm. Pour ce qui est de l'écran, c'est ça qui va nous intéresser un petit peu sur euh, cette montre, parce que c'est un écran assez, assez euh, original, car elle va se présenter comme une montre à aiguille avec au fond, un fond d'écran en écran. C'est un écran e-ink de 1,1 pouce avec une résolution de 240 par 240 pixels. C'est un écran incluant un rétroéclairage. Lorsqu'on va double tapoter dessus, il va se rétroéclairer. Ce qui est vraiment pratique en obscurité. Cette montre aura trois boutons, un 2 boutons poussoir et un bouton d'accueil qui vont nous permettre de naviguer dedans, on va le voir juste après. Au niveau des caractéristiques techniques, on a une connectivité de Bluetooth 5.0, elle va inclure un accéléromètre, un cardio mètre, une batterie jusqu'à deux semaines selon l'utilisation, une étanchéité 3 ATM qui n'est vraiment pas beaucoup, mais voilà c'est une montre un peu plus pour avoir du style et être un petit peu connecté. Ça ne va pas être une montre destinée aux amateurs plus plus de sport. On va en parler bien entendu juste après dans la rubrique sport. Et vous allez aussi avoir un microphone et un système de vibration. Le microphone ne va pas vous permettre de répondre à des appels parce qu'il n'y a pas de haut parleur. Ça va vous permettre juste d'utiliser Alexa, ce qui peut être pratique. Voilà pour ce qui est du design. Maintenant, passons aux fonctionnalités smart de cette montre. Commençons par revoir la navigation dans cette montre ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué qu'on allait naviguer avec les boutons. Simplement l'écran n'est pas tactile. Bon, vous voyez si je tape sur l'écran, il se rétroéclaire, mais il est en aucun cas tactile. On va du coup pouvoir naviguer avec le bouton du haut pour lancer Alexa et lui demander par exemple fait-il beau aujourd'hui. Le bouton du milieu va nous amener sur le menu principal et après pour défiler, il faudra soit utiliser le bouton du bas pour aller vers le bas, soit le bouton du haut pour aller vers le haut. Et à chaque fois on aura bien entendu l'aiguille qui va nous dire où on se trouve Si on veut valider ou si on veut revenir après on appuie sur le bouton du milieu Sur l'écran principal lorsque je vais appuyer sur le bouton du bas Ça va directement m'amener sur mes notifications, mes dernières notifications que j'ai reçues Après bien entendu je vais pouvoir continuer de les lire en allant vers le bas ou pas Pour revenir sur le menu principal j'appuie sur le bouton ça, c'est la navigation. Lorsque, du coup, je vais être sur mon menu principal, je vais avoir certaines informations derrière, comme l'heure, la météo, mon rythme cardiaque... Euh, voilà, plein de petites informations Que bien entendu on va pouvoir personnaliser Lorsque je vais sur l'application Fossil Car oui on va pas pouvoir personnaliser en restant appuyé directement sur la montre Mais vous allez voir, lorsque je vais sur l'application Fossil Où j'avais bien entendu configuré ma montre pendant l'unboxing Je vais avoir euh, plusieurs choix, plusieurs choses Je vais pouvoir du coup cliquer sur ma montre directement Et je vais voir mon cadran Mon style, la galerie de cadran Mon style va nous permettre de créer un petit peu notre cadran La galerie va nous permettre de choisir Voilà, si on veut un cadran plutôt simple, sombre lumineux Je vais pouvoir cliquer sur fossile lumineux. Et ça va me charger sur ma montre mon fossile lumineux. Il faut attendre le temps que ça charge, bien entendu. Et j'aurai, bien entendu, du coup, les informations qui sont sur ce que je viens de voir. Ça, c'est dans la galerie. En gros, je vais dans la galerie et je choisis bah, à peu près entre une dizaine de cadrans. Lorsque je vais aller dans mon style, je vais y revenir. Je vais pouvoir créer mon propre cadran. En choisissant si je veux euh, que l'écriture soit comme ça, comme ça, etc. Le texte et la couleur de l'écriture. Je vais pouvoir rajouter à l'arrière un petit... Un petit logo, par exemple un cactus euh, Je vais pouvoir aussi ajouter Des sortes de petits templates Qui vont me permettre voilà, de choisir Ce que je veux, et après de personnaliser L'affichage, il sera possible aussi d'ajouter Directement des photos, mais il faut que les photos respectent certaines choses. Là après, je vais pouvoir du coup ajouter les critères que je veux, le nombre de pas, la température, etc. Tout est là et je vais pouvoir les ajouter du coup dans les petits, dans les petits cercles hein, que j'ai vus pour ajouter par exemple le nombre de pas ici. Hop, nombre de pas. Je choisis. Bref, le personnaliser un petit peu à ma guise. Une fois que c'est fait, je valide et j'ai un aperçu. Soit je l'applique, soit je l'applique pas. Ça, c'est la personnalisation des cadrans. Ensuite, on l'avait vu ensemble, vous allez pouvoir avoir des notifications. Des notifications d'applications que vous allez avoir comme TikTok ici. Euh, comment ça me suivre Des applications Twitter. Bref, pas mal de notifications. Ça, les notifications, vous allez aussi pouvoir les paramétrer directement sur l'application. Vous allez aller dans mes préférences, puis dans notifications. Et là, vous allez pouvoir choisir quelle application ou quel contact peut vous envoyer une notification. Ensuite, bien entendu, lorsque vous allez recevoir un appel, euh, ça va vous donner juste une notification. Je vais vous montrer vous n'allez pas pouvoir répondre à l'appel vous allez recevoir juste les notifications d'appel ensuite vous allez pouvoir synchroniser votre alexa directement dans mes préférences et vous allez pouvoir changer la langue car du coup de base elle passe en anglais alexa quelle est la météo aujourd'hui et elle vous donne un message avec la météo Qu'en est-il pour les autres fonctionnalités smart qu'on va retrouver directement sur le menu Vous allez avoir directement bah, la possibilité de paramétrer, mais après, vous allez avoir des petites fonctionnalités un peu smart comme le chronomètre, le minuteur, la météo et le contrôle de la musique. Le contrôle de la musique, ça va vous permettre d'avancer ou de reculer une musique directement depuis votre euh, montre. Vous allez pouvoir mettre play ou musique suivante et même gérer le son. Voilà globalement pour la partie smart de cette montre. Donc, c'est euh, assez complet. Hein. On retrouve euh, ce qu'on pourrait retrouver. Sur des montres connectées de base. Maintenant, on va s'intéresser sur le suivi de santé. Le suivi de bien-être. Vous allez pouvoir aller directement via le menu sur bien-être. Cliquez. Et vous allez pouvoir avoir un petit peu votre tableau de bord de votre suivi de bien-être là vous allez cliquer dessus et vous allez avoir votre nombre de pas aujourd'hui avec la fréquence cardiaque les calories brûlées etc etc vous allez pouvoir revenir pour aller chercher directement hop aussi le rythme cardiaque et pouvoir mesurer votre rythme cardiaque ça c'est ce roule à peu près la seule chose qu'on peut faire sur la montre. Ensuite, sur l'application Fossil, vous allez pouvoir aller, euh, du coup, lorsque vous lancez, vous synchronisez votre montre, en bas vous avez un petit onglet, euh, enfin voilà, des petites euh, unités de bien-être. Le nombre de pas, les calories, etc., etc. La nuit. Lorsque vous allez cliquer dessus, par exemple Sommeil, vous allez pouvoir revenir, bah alors, sur la nuit, cette nuit elle est chargée, donc on va aller sur la nuit d'avant, et vous allez pouvoir avoir, par exemple, sur votre sommeil, euh, un graphique avec quelques informations, comme la profondeur de sommeil, etc. Pour chaque mesure de santé on va être à peu près sur le même type on n'a pas beaucoup d'informations on a vraiment les informations de base si je vais hop ici j'ai mon graphique de fréquence cardiaque on n'a rien en dessous qui nous dit si c'est bien si c'est pas bien euh, ou autre chose on a juste ce graphique avec cette moyenne. Lorsque je vais aller sur mon nombre de pas, c'est pareil. Si je vais hop chercher les nombres de pas la journée d'avant, on sera sur dimanche 6000 pas, 8000 pas et vous allez avoir votre nombre de pas réparti sur la journée. C'est vraiment le minimum de ce qu'on attendrait sur une application. On a aussi la SPO2, voilà. Ce qui est dommage, c'est que pff, on va dire que ça va pas plus loin que ça. c'est vraiment le minimum de ce que l'on recherche. C'est juste pour savoir votre nombre de pas que vous allez suivre et que vous avez fait, mais sans aller vraiment plus loin. Ça va être ça sur les différentes, voilà, on voit les différentes choses que vous allez pouvoir voir. Le nombre de pas, le nombre d'activités, les minutes d'activité, les calories, le repos, le sommeil et la SPO2. Après ça, c'est tout pour ce qui est de la santé. Parlons maintenant du sport. Oui, au niveau du sport, on va être aussi sur quelque chose de très Très light. Lorsque vous allez aller sur votre montre, ici, vous allez pouvoir aller dans entraînement. Vous allez pouvoir cliquer dessus et lancer un entraînement. Par exemple, du vélo, de la marche, etc. Lorsque vous allez sur vélo, vous allez pouvoir, hop, commencer la séance. 3, 2, 1. La séance démarre. On va avoir quelques informations en bas avec le rythme cardiaque, etc. Et après, ce sera tout. Grosso modo, après, ce sera mettre pause ou quitter la séance. Ensuite, lorsque vous allez aller sur l'application, vous allez pouvoir aller par exemple sur une course à pied et vous allez vraiment avoir très peu informations pas de graphique GPS, vous allez avoir juste le type d'activité, course à pied de 5 minutes, 0,5 miles, 868 points par la fréquence cardiaque max et la fréquence cardiaque moyenne, rien d'autre, donc ce n'est pas pour moi vraiment un écran euh, qui va me dire que cette montre a de quoi faire au niveau du sport, mais vous allez pouvoir vraiment avoir les informations de base, de chez base de votre suivi sportif, elle détecte aussi automatiquement euh, certaines activités sportives donc grosso modo, voilà, c'est pas une montre pour vraiment euh, partager ce que vous avez fait au niveau des activités physiques ou partager ce que vous avez fait au niveau euh, de votre santé quotidienne c'est vraiment une montre qui va avoir le minimum de ce que l'on demande sans aller dans les détails donc si vous cherchez quelque chose dans les détails vous pouvez y aller bien entendu j'ai comparé le maximum de fréquence cardiaque de cette montre avec euh, celui de ma ceinture cardio gps et au niveau de la précision on était bon on, est, on était à deux battements de coeur par minute d'écart euh, pour la fréquence cardiaque max et on était à 1 sur la moyenne donc globalement le quart de fréquence mètre fait le job j'ai l'impression que c'est le même que sur la Gen 6, mais voilà, ça va pas aller plus loin. Ils ont pas vraiment investi beaucoup sur l'application pour pouvoir rendre cette montre vraiment top, vu que la plupart des montres fossiles sont sous Wear OS. Voilà, les amis, maintenant parlons de l'autonomie. Parlons un petit peu de l'autonomie de cette montre, de cette Gen 6 Wellness Edition. Alors, on a une autonomie à lancer jusqu'à deux semaines. On va souvent être moins. Dans les deux, j'ai fait à peu près deux ou trois batteries. Et j'étais à chaque fois aux alentours d'une semaine, dix jours maximum. Parce que ça va vite. Ça va vite si vous commencez à rétroéclairer la montre. Si vous commencez à lancer des activités physiques, etc. etc. Si vous la laissez plutôt passive, vous allez arriver jusqu'aux dix jours. Si vous l'utilisez de façon plutôt proactive, vous serez plus sur la semaine d'autonomie. Ce qui est plutôt, on pourrait dire, correct Mais sur une montre hybride On n'est pas sur le même, la même gamme de montres hybrides Mais lorsque vous êtes sur des montres hybrides de chez WeThings euh, Vous allez avoir des autonomies aux alentours de 20 jours donc à peu près le double donc on a quand même ici un écran plus prononcé que sur euh, les montres connectées withings et euh, on a un petit peu plus voilà une navigation comme si on était sur une vraie montre à écran mais euh, voilà on reste sur du 10 jours d'autonomie ce qui est convenable on peut dire maintenant passons au point positif et aux points négatifs. Quels sont les points positifs et les points négatifs sur cette montre Personnellement, mon premier point positif, ça va être son design. Alors, soit vous aimez, soit vous aimez pas, hein, le, le mix entre écran et aiguille. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que euh, ça reste très discret. Je vais recevoir mes notifications qui vont bien s'afficher, qui vont être sympa à lire. Je vais voir d'un coup d'œil ce qui se passe et j'aurai toujours une montre style montre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième point positif, ça va être un petit peu sa prise en main. Pareil, voilà, ça va être aidé via cet écran, mais je trouve que cet écran a été très bien exploité, et très bien exploité, on arrive à naviguer, je pensais que ça allait être compliqué un petit peu la navigation, bouton, bouton, bouton mais voilà, on arrive très bien à naviguer dedans, et c'est plutôt pas mal. Le troisième point on pourrait dire positif, c'est que cette montre va faire le minimum de tout ce qu'on aimerait qu'elle fasse voilà, au niveau de la santé, on va en parler sur les points négatifs, mais vous allez avoir le minimum de ce qu'on attend, vous allez avoir le minimum de ce qu'on attend au niveau du sport, avec une reconnaissance d'activité qui est plutôt aussi correcte au niveau Smart, on va avoir Alexa, qui n'est pas forcément sur d'autres montres hybrides. Bref, on va avoir une montre qui fait le job à un prix tout à fait correct sur ce type de montre connectée. Alors, qu'en est-il maintenant des points négatifs Le premier point négatif, pour moi, c'est l'application. On est sur une application très, très standard, très sommaire. On l'a vu, hein, que ce soit au niveau santé, au niveau sport, au niveau du suivi. On a euh, le minimum de ce qu'on attend. Organisé pas forcément très, très bien. Voilà, c'est le jour et la nuit par rapport à l'application HealthMate de Withings, là on est sur une montre hybride plutôt comme je vous le disais pour le style que une montre hybride pour avoir une montre et que tout le monde puisse porter et avoir un bon suivi de santé comme on pourrait l'avoir chez le concurrent Withings. mais bref on est, voilà, l'application est encore à améliorer c'est sûr le deuxième point négatif ça va être quelques caractéristiques techniques comme par exemple euh, les trois ATM donc qui euh, permettent de dire que la montre résiste à l'eau hein, plus qu'elle est vraiment étanche, de même d'avoir mis un microphone pour pouvoir parler à Alexa c'est correct mais on aurait voulu avoir un haut-parleur pour pouvoir répondre aux appels là ça aurait fait quand même une grosse différence par rapport aux concurrents voilà les amis vous savez tout sur cette fossile Gen 6 Hybride Wellness Edition, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous avez une question sur cette montre et si j'y réponds pas, venez bien entendu sur le Discord, le lien est en description sur le Discord on est plein de fans, plein d'amoureux des montres connectées, des produits tech, donc soit moi soit quelqu'un d'autre arriveront bien entendu à répondre à toutes vos questions si vous êtes à la recherche de la montre connectée parfaite pour vous merci d'avoir regardé cette vidéo en attendant vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne